Bonjour Alain Minc, Bonjour. intellectuel, essayiste, je ne sais pas comment il faut vous présenter. En tout cas, auteur de ce voyage que vous avez fréquenté, celui de la politique, des affaires, du monde de la pensée, des intellos et celui des médias. Vous dites quelque chose qui est assez contre-intuitif en ce moment, que le personnel politique n'est pas assez payé. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller sur un rond-point et de dire ça aux Gilets jaunes, je pense qu'ils vont beaucoup aimer. Je m'en fous. <rire> je m'en doutais. Il faut savoir dans le mouvement Gilets jaunes, recevoir un message très important. Oui. Qui est que la classe moyenne ou le bas de la classe moyenne s'est paupérisé. Mais après, arrêtons l'admiration que les médias ont à écouter les, beaucoup de légendes proférées des inexiles. Que vos collègues, je ne parle pas de vous, je ne vous ai pas vu en action, que <rire> vos collègues se gardent bien de contredire. Je veux dire, je pense que dans cette période où beaucoup d'irrationalité a eu lieu, et je le dis d'autant plus volontiers que je reconnais qu'ils ont mis sous nos yeux un très grand problème, je pense qu'il faut savoir, euh, et donc, que les jaunes, le métier politique n'est pas bien payé, je pense que les hommes politiques sont dans leur écrasante majorité. Honnête, je pense que la classe politique française est une des meilleures dans le monde occidental et que euh, c'est probablement le métier le plus difficile du monde. Voilà. Donc, euh, je le dis d'autant plus que je n'ai pas voulu faire ce métier. Que répondez-vous à ceux qui disent, comme Marlène Chiapalais a dit récemment, c'est compliqué de gérer le quotidien des gens, de connaître le quotidien des gens quand on ne sait pas ce que c'est que leur vie, quand on ne sait pas ce que c'est que de ne plus pouvoir retirer d'argent aux distributeurs à partir du 20 du mois Elle a raison. C'est vrai. C'est vrai que quand on vit dans une société protégée, qu'on a des ressources, qu'on a des occasions accidentelles de connaître le quotidien des gens. Moi, par exemple, j'avais fait une année, j'étais à saint un quartier en difficulté pour comprendre. Vous avez dit que euh, dans le capitalisme, dont vous êtes un des acteurs, il y avait un problème qui était l'accaparement de la richesse par certains. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour remédier à ça Et Carlos Ghosn en est effectivement... Non, non mais c'est pas un problème. Le problème, c'est pas Carlos Ghosn, c'est le manager. Le problème, c'est que le surcroît de croissance des 20 dernières années a, a été capté par euh, 1, 2, 3% de la population. Oui, mais ça... Ça, c'est un immense problème. Exactement. Alors. Mais il y a deux problèmes. Les gens se révolteraient moins s'ils étaient convaincus que leurs enfants auront un meilleur futur qu'eux. Or, de ce point de vue, l'ascenseur social s'est cassé. Et l'ascenseur social s'est cassé. Quelle est la réponse à l'ascenseur social C'est le système éducatif. Le problème, ce n'est pas la mondialisation qui fait la régression du système éducatif, c'est nous. Je veux dire, l'ascenseur social s'est cassé parce que le classement bizarre, et le classement du système éducatif, chaque année ne peut de place. Donc, il y a des gens, je dire, donc, Un enfant, un peu un enfant, un classe plus, un Bonjour Jean-Pierre Mercier, vous êtes délégué syndical central pour la CGT chez PSA, le constructeur automobile PSA. Aujourd'hui, mot d'ordre de grève lancé par votre syndicat la CGT, c'est une grève syndicale avec un mot d'ordre, une grève politique. Parce que j'ai vu les mots d'ordre, les revendications, il y a un peu de tout, contre l'usage de la violence par les forces de l'ordre, pour l'équité fiscale, on a l'impression que c'est une grève avec un mot d'ordre — Comme un programme politique. — Écoutez, euh, le mouvement des gilets jaunes a réussi à mettre... — C'est pas pareil. Les salaires, ça s'adresse aux entreprises, les pensions de retraite au gouvernement. — Bien sûr. Et donc on s'adresse aux deux... — Pourquoi faire grève en semaine C'est pour gêner les entreprises, désorganiser les pouvoirs publics parce que les salariés, ils ils perdent une journée de salaire, contrairement au mouvement des Gilets jaunes le samedi, par exemple. Bien sûr. Euh, de toute façon, on n'a rien sans rien. Mais justement, sur la force d'imposer les choses, qu'est-ce que vous inspire le fait qu'en quelques semaines de mobilisation, les Gilets jaunes ont obtenu davantage que vous, les syndicats traditionnels, en des décennies de mobilisation Je pense que Emmanuel Macron euh, a eu euh, cette consigne de la part euh, du grand patronat. Euh, de Ah, il obéit aux ordres du grand patronat C'est une évidence. — C'est une évidence. Alors là, très, très, très il lui téléphone, ils lui disent euh, « Voilà, non, faut faire ci, faut faire Je ça ».— Je sais pas comment ça se fait, le mais c'est une évidence que euh, ils sont le gouvernement en fait. des super-riches, c'est euh, le président des super-riches. — D'accord, mais force est de constater que la marionnette a été plus euh, bougée par les gilets jaunes en oui. quelques semaines que oui. par vous en 40 ans. — Oui, et ben tant mieux. — Tant mieux que, que, que ça les soit les... Au gouvernement, Mais c'était aussi un mouvement, jaunes, un mouvement contre vous. Les gilets jaunes, c'est un mouvement contre l'État, contre les partis, mais aussi contre les syndicats réputés... – Incapable de défendre les salariés. Y – a, y a euh, Je ne sais pas si c'est réputé incapable de défendre les salariés, en tout cas il y, y, a, y, a, y a eu et il y a encore une, une défiance euh, voilà. par rapport aux directions. – Donc vous défilez aux côtés d'Éric Drouet par exemple, figure euh, contestée du mouvement, ça ne vous dérangerait pas ?– Moi ça ne me dérange pas. – Mais je... Philippe Martinez, le patron de la centrale lui-même, avait dit qu'il était hors de question de défiler à côté de ce genre d'individus en parlant des leaders des Gilets jaunes. – Écoutez, là, la, la preuve à Paris… Euh, – Il ça a changé d'avis je ne sais pas s'il a changé d'avis euh, en pour euh, euh, vraiment. Ça s'annonce pas. Ça s'annonce pas comme un succès phénoménal cette journée de grève. Le métro, ça fonctionne. Les trains, ça fonctionne. Enfin, tout a l'air de fonctionner à peu près bien. Est-ce que vous avez pas grillé une cartouche pour rien Alors il y a quelque chose. Je fais une petite pirouette. Euh, euh, Radio France est en grève. France Info, vrai. France Inter. Euh, et je pas salue euh, et je salue la grève de vos de vos confrères. Donc, euh, les travailleurs rentrent en grève dans les entreprises, euh, occupent leurs usines, en occupent leurs lieux de travail. En grève générale, illimitée. Bien sûr, c'est ça, c'est un bras de fer qu'il va falloir euh, mettre en place vous rendez face, compte au, on en face aux grandes très, entreprises. – en est très très très loin, là vous appelez Bien une sûr. grève illimitée, on en est très très loin, vous prêchez dans le désert – Mais vous savez, ce grand débat national… – Vous n'avez pas l'impression que ça l'amplifie, au contraire Il y a dans tous les débats des revendications pour le rétablissement de l'ISF, pour plus de justice fiscale, Bien sûr, alors, a... vous refusez ce qui fonctionne, alors, alors que ce sont vos revendications. – Juste, entre nous, il euh, n'y avait pas besoin de ce grand débat national pour que cette revendication, elle, elle soit mise ah ouais. sur la place publique. Depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, elle est sur la place publique.